Ah, ça tourne là <rire> Chef de cabine, c'est euh, un métier passion, c'est sûr. Ouais. J'adore euh, le contact avec les passagers, l'interactivité avec les gens. Le temps d'avol, vol, c'est un peu comme mes enfants, c'est ça. Le temps d'avol vol, hein, bien sûr.